Alors nous sommes sur un stand particulier, on est chez Grenache. Merci beaucoup Patrick de nous accueillir. Bonjour Thomas. Euh, la particularité ici, c'est uniquement consacré au vin. Absolument. Bien à, ça, à la Absolument. conservation du vin. Absolument. Donc explique-nous un peu ce que tu as comme produit, parce que tu es euh, nouvellement fournisseur chez nous. Mmh. Voilà, donc maintenant nous avons des caves à vin de chez Patrick dans notre showroom. Vous pouvez venir les voir, je vous invite à venir voir, elles sont exposées, vraiment c'est très beau. Explique-nous un peu la particularité de toutes tes marques, parce que c'est vraiment un panel énorme, et les produits que tu as, toi, que personne d'autre n'a. C'est aussi ça la particularité. Ben, on a, euh, premièrement, une gamme très, très large. Donc, on a toutes les possibilités pour intégrer une cave à vin dans la cuisine. Donc, là, le modèle... En colonne. Triple température, ici. Ça, c'est une triple euh, tri, euh, température, exactement. Mais on l'a aussi en deux zones. Mais mmh. la trois zones, ça donne l'avantage la la, en plus qu'on peut créer deux zones en blanc ou deux zones en rouge. Ou pour le champagne, vin blanc, vin rouge. Donc, ça laisse beaucoup de possibilités. On, on est bien sur une cave vin avec moteur monté sur cylindre bloc. Absolument. Filtre à charbon actif. Bien sûr. Ok Donc, c'est une vin traditionnelle. Et régulation de l'humidité. Okay. Et protection anti-V. Et protection anti-V. L'avantage du bois, c'est surtout le poids qu'on peut mettre dessus et les vibrations Le poids, les vibrations et l'aspect. En plus, pour le bois, c'est important pour le vin. Et ta particularité qui fait que tu es maintenant fournisseur chez nous, c'est que tu as une grande gamme de camava intégrée en fait. Oui. Et sous-plan. En sous-plan. Donc on met ça sous le plan de travail. On va aller voir d'ailleurs une très très belle nouveauté que tu as juste après. Exactement, donc en sous-plan on a tous les mesures niches à 60, à 40, à 30 et même à 15 cm de largeur. Là c'est 30 cm ici, non, non ça c'est voilà. double. Voilà, ici on a un avantage que si on est en deux zones horizontalement, le zone blanc il est en haut, il est toujours un peu plus petit, que le zone en bas pour le vin rouge, Oui, et il faut toujours créer une, diffé une différence de 5 degrés entre les deux compartiments. Par contre, celui-là, on a l'avantage qu'on a deux, deux circuits de froid totalement différents et distincts. Voilà, okay. absolument, et on peut faire les deux en blanc ou les deux en rouge, il ne faut pas euh, respecter les, les 5 degrés de différence, on fait ce qu'on veut. Ici, dans les niches d'encastrement, on voit, tu as 1 m 78 si je ne me trompe oui, pas, euh, 1 m 22, 88, 68, 60. 60, donc ça veut dire que si on a des colonnes avec Absolument. un four de 60, 45 chauffe-plats, on met la caravane Exactement, voilà, c'est ça. Et on est sur une double température ici Deux ans. Est-ce qu'il n'y a que la lumière bleue oui. Euh, Quel est l'avantage ou l'avantage du bleu ben, Le bleu, ça a été étudié, c'est une lumière qui est très agréable. Bon, ici, c'est un peu un peu plus forcé que il a, normalement. Il y en a beaucoup, hein. Bon. Oui, euh... et il n'y a pas de bouteille dedans. Voilà, exactement. Une fois qu'il y a une bouteille de vin, ça va diffuser la lumière, ce sera encore beaucoup plus agréable. Mais le bleu, ça a été étudié, c'est c'est une un ton de, de lumière qui agréable. qui est agréable. 45. 45. Et l'ouverture. Voilà. Ici, c'est un push open. Oui, elle n'a pas encore ah, oui, bien. Elle a, elle a voilà. pas, est, on est au premier jour, hein, c'est oui, normal. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un push-up et en plus, elle est haute ventilée. Donc normalement, il faut créer toujours une ventilation dans la colonne. Mais dès avec la nouvelle série, on n'aura plus besoin de faire ça. Il y a déjà la ventilation dans l'appareil. Donc, donc on son... pourrait imaginer de créer un mur en bois avec un trou de quarantaine et on vient la glisser dedans. Ah, ouais, absolument. Sans aucun problème. Oui. Ok. Alors ça c'est particuli particulier, oui. évidemment. Donc, ça c'est encore euh, une marque libère, mais donc c'est le but de l'avoir en, en lecher bientôt aussi, d'avoir la possibilité d'avoir le, le cadre dans, euh, dans le front des, des meubles. Alors ça ceci c'est... Les, les prix sont extrêmement sympas, n'hésitez pas à passer près de nous en magasin, près de nos architectes en magasin. Quand on arrive dans un petit meuble terminal, on a 30 cm. Plutôt que de rajouter un rangé épice, rajouter une colonne ouverte, on met une petite cave à vin. Ça, ça fait un dessin extraordinaire et c'est utile. Alors, évidemment, euh, on appelle ça cave à vin, mais imaginons si vous désirez mettre une bouteille d'Orval, voilà. de la bonne ça peut aussi servir aussi bien. Dans, dans, dans ça. Mais c'est vrai que bon, principalement, ça a été dessiné pour du vin, euh, principalement euh, Bordeaux. Les, bourg les bourgognes rentrent dedans également. Oui, de oui les, les écartements des, des étagères sont bien faits. On peut rentrer chaque euh, taille de... dedans. Absolument. Oui. Alors, on va aller voir des nouveautés que tu m'avais montré. Il fait un peu plus chaud dedans. Je ne suis pas mécontent de, de rentrer. Là, voilà. Donc, Alors, explique-moi ici. Ce qui est nouveau chez ce sont les portants blancs. C'est un verre blanc, hein Oui, c'est ça. Oui, c'est un verre blanc. Oui. Oui. C'est pas un bakélite ou non, un non, métal non, blanc. Non, non, non. C'est un full glass. Euh, euh, avec du blanc au lieu de noir, oui. D'accord, ok. Donc voilà, donc tout nouveau les tailles 122, 88, 45, 60, 45, push pull en 45 également. Exactement. Ok, oui. okay. ça c'est 45 cm, Donc c'est plutôt rare. 40 cm. 40, 40, 40 cm, oui, oui. Excuse-moi. Voilà, toujours double température, tu que tu as énormément de double température. Oui, chaque modèle est disponible aussi en une zone. Euh, et la, cette bouteille, donc la 15 cm, c'est seulement une zone. La Niche 45, c'est une zone seulement. Et tous les autres, en supplant, c'est une ou deux zones. Alors évidemment, je dis ça pour les, pour les, pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important de dire... Pourquoi deux températures, etc. Les caves qu'on met dans une cuisine, c'est principalement des caves de, de, de service, Absolument. des caves de mise à température. Mmh. Quand on parle d'une cave de vieillissement, ben, on prend à ce moment-là d'autres types de caves, mais qu'on met dans une autre pièce. Dans oui, une cuisine, c'est des caves de service. Je ne me trompe pas. Hein, je... Non, non c'est exact. Souvent, les gens, ont, dans la cave ou dans la buanderie, ils ont une cave plus importante pour avoir le stock. Voilà. Mais bon, dans la cuisine, à l'intérieur, on a besoin d'avoir les bouteilles tempérées, des blancs, des rouges, qu'on peut ouvrir tout, tout de suite ça. et déguster tout de suite. Alors tu m'as parlé tout à l'heure, juste avant qu'on commence le, le live, ceci est une hauteur de 72. Voilà, c'est ça, c'est une porte de 72 avec le socle 10, donc ça fait 82, ce qui est l'auteur, euh, l'ancienne euh, des tablettes, mais aujourd'hui euh, le standard des meubles euh, n'est pas 82, Septembre. mais 88. 88 euh, avec, oui, la, avec le socle. C'est ça, exactement. 78 de meubles et 10 cm de plat. Exactement, pour avoir le plan de travail plus haut. Oui. Euh, et pour ça, bon. on a une nouveauté en porte 78 euh, qui permet de le, le mettre. Oui, c'est un push open aussi. Oh, oui. Voilà. Et il se ferme automatiquement aussi. Et la charnière est d'ailleurs vraiment une charnière de frigo ah ouais, hein. il voilà, voilà. Oui. Y, y a des fournisseurs qui mettent ces charnières là pour une porte d'un mètre 78 Et oui. <rire> donc là il y a là, deux charnières pour une porte de 80 oui mais il faut réfléchir aussi donc ça c'est une, une triple euh, verre donc pour avoir une bonne isolation donc elle est quand même assez lourde donc il faut des charnières solides c'est aussi la charnière pour l'autofermeture oui, donc il y a un piston donc, à l'intérieur je présume Exactement. voilà oui. ok alors c'est très important de, de résumer ça pour le vin, le vin n'aime pas euh, les mouvements, ils mmh. n'aiment pas la lumière, ils mmh. n'aiment pas les, les changements de température. Donc, elles sont avec des, donc, on a parlé tantôt de moteurs amortis sur silent bloc. Exactement, oui. Toutes les portes anti-UV, évidemment. Oui. Euh, comment Il y a des filtres à charbon actifs dans les cavabins Absolument, oui. Qu'on peut changer, qu'on peut recommander, il n'y a aucun problème. Exactement, voilà. Eh ben, une nouvelle marque qui vient de rentrer chez Defitec. Très content d'avoir pu faire... Euh, la connaissance il y a plusieurs mois de cela. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ton stand. Bon bâtiment à toi et à très bientôt. Et tout de suite, on continue dans le salon. Ok, merci Thomas.